Maman, je n'ai jamais osé te dire ce que je ressentais vraiment. Je me cache derrière une facette que tu ne connais pas. J'essaie de te rendre heureuse, mais à quoi bon passer ma vie à faire sourire les personnes qui m'entourent, si c'est pour au final les trahir ou leur faire du mal. J'ai fait énormément de sacrifices pour te rendre heureuse. Je ne voulais pas te faire pleurer ou quoi que ce soit d'autre, mais tu en as décidé autrement. Tu te demandes encore pourquoi je me renferme sur moi, pourquoi je ne parle plus à personne. Pourquoi je me renferme sur moi-même Eh bien, c'est parce que j'ai perdu celle que je cherchais le plus au monde. Celle que j'aime et que j'aimerais toujours. Sais-tu qui est cette personne qui me manque C'est toi, maman. Au final, peu importe ce que je fais, je ne suis peut-être pas assez noble pour que tu m'aimes. Alors, euh, là, on s'attaque à un très gros morceau. Euh, qui... Euh, euh, comment dire à sa mère, en fait, qu'elle compte pour nous et qu'on l'aime. Euh, c'est généralement plus dur pour les garçons. Euh, je sais pas pourquoi, justement, mais ouais, moi aussi, j'ai rarement euh, dit à ma mère que je l'aimais, à part en rigolant. On le fait souvent en rigolant, mais on le pense vraiment. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, il faut, tôt ou tard, euh, pouvoir libérer son cœur et dire à sa mère tout ce qu'on ressent pour elle et tout ce qu'on a toujours voulu lui dire mais qu'on n'a pas pu lui dire mais généralement euh, le jour où on dit ça c'est le jour où, est, où on est sur sa tombe en fait où elle est déjà morte et on se rend compte qu'en fait c'était trop tard et du coup on prie pour qu'elle puisse l'entendre et euh, c'est vrai que lorsqu'on parle de sa mère on en parle comme quelque chose de, bon, c'est ma mère, voilà. Mais on sait tous au fond de nous que si euh, s'il lui arrivait quelque chose, on sera, si instinctivement, on sera obligé de, de, de faire un truc. Instinctivement, c'est comme ça. Je conseille fortement à tous ceux qui le peuvent encore euh, d'un jour, prendre son courage à quatre mains, six mains, dix-huit mains, je ne sais pas comment vous dites mais euh, de vous asseoir en face de votre mère, de la regarder dans les yeux et lui dire vraiment maman, merci, merci beaucoup, je t'aime, tout ce que tu as fait pour moi.